c'est Jamil qui te parle depuis le monde d'après, celui du coronavirus collection automne-hiver 2019, qui nous a rhabillé tous pour l'année 2020 et peut-être les suivantes hein, selon le succès rencontré. Et pour l'instant ça cartonne, hein, tout le monde se l'arrache Dans cette vidéo je te propose un voyage dans le temps, retour vers le monde d'avant, avant le confinement avant l'ambiance délétère et noire de notre quotidien actuel où les forces de l'ordre sont présentes partout pour faire régner l'ordre, hein, taper sur tout ce qui bouge et patrouiller dans les rues et les écoles avec des mitraillettes. Alors qu'aujourd'hui, 12 septembre 2020, sont appelés tous les citoyens et citoyennes sensibles à la cause sociale, à la justice sociale, etc., à manifester à Paris et partout en France, eh bien j'ai trouvé l'occasion parfaite pour poster, te proposer cette vidéo. Il s'agit de la captation live d'un événement qui va certainement t'intéresser, qui a eu lieu le 7 mars dernier, 2020 donc, avant le confinement, une semaine avant le début du confinement, à la plaine Seine-Saint-Denis, à Paris-Nord. Démocratie numérique populaire, réinventée avec les gilets jaunes, a donc été organisée sur toute une journée par Nood Design. J'y ai participé aux côtés entre autres d'intervenantes et intervenants représentant des médias tels Mediapart, QG, Reporter, Sud Radio ou encore le Canard Réfractaire, Mais aussi des chercheurs en sciences sociales, des ingénieurs et des militants. Ce premier épisode vidéo, car il y en aura trois, que tu t'apprêtes à voir maintenant, est intitulé Médiation et Médiatisation. L'objectif a été de réunir et de confronter des réflexions diverses sur le traitement médiatique indépendant du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire en opposition aux médias dominants dits mainstream. En tout cas, c'est un moment super intéressant que je suis heureux de te proposer ici en vidéo et qui est en coproduction avec Nude Design, Rivol, Le Canard Réfractaire, La Mule du Pape, Le Pixel Mort et moi-même. Clique juste ici pour pouvoir voir ce premier épisode ou alors retrouve son lien juste en dessous de cette vidéo qui est en fait que l'introduction. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt, ici, en vidéo et sur le terrain physique, parce qu'on a encore mille choses à faire et à se dire. Ciao